Hello la Pixie Army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans ma chambre. Donc décor un petit peu particulier mais il y a une raison bien spéciale, c'est parce que j'ai cet énorme colis à ouvrir et que je voulais que vous puissiez tout voir un petit peu comme moi. Et c'était très compliqué de le faire dans mon autre décor. Avant que je commence à ouvrir ce swap, je vais vous parler du cadeau du jour puisque je vous ai encore gâté Aujourd'hui, ce que vous avez à gagner, c'est Zip et Madame Samovar. Madame Samovar est en tirelire, Zip est une véritable tasse et vous avez le lot à gagner sur Youtube donc je vous laisse découvrir ça dans la barre d'infos. Donc aujourd'hui, on est en mode swap sur la chaîne, l'année dernière j'en avais fait avec ma copine Wapi, cette année c'est avec ma copine Marie Go Round que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas et à vous abonner à sa chaîne. Elle fait notamment des ouvertures de Tsum Tsum, euh, des ouvertures de booster, Elle Présente sa collection de Funko pop et j'aime beaucoup son naturel et tout donc je vous recommande chaudement d'aller la voir et aussi d'aller voir sa vidéo pour découvrir ce que moi je suis offert parce qu'honnêtement j'ai un peu craqué mon slip mais j'avais tellement envie de lui faire plaisir et j'ai hâte de découvrir ses réactions. Alors comme vous pouvez le voir j'ai ouvert le colis. Si vous faites partie des Pixie Chats donc sur Snapchat, vous savez à quel point il a été difficile pour moi de résister à l'envie de tout ouvrir. J'ai pas lu les inscriptions, j'ai pas lu la carte et c'était trop mignon parce que quand j'ai ouvert. Il y avait vraiment tout un tas de petits flocons de neige. Je commence par la carte avec marqué Pixie Tubeuse. Vous pouvez vérifier ici, hein. j'ai rien ouvert. Alors, « Coucou ma belle Aurore, j'espère que ton colis est arrivé sans encombre. Je suis tellement contente de faire ce swap Disney de Noël avec toi. » Un des bons côtés de YouTube c'est ça, rencontrer des personnes formidables avec qui on peut partager sur une passion commune et même j'ai hâte de pouvoir te rencontrer. Bah Moi aussi très clairement, c'est une très très belle rencontre Marie go -round et je suis vraiment très contente qu'on ait pu se connaître via le YouTube game. Pour les cadeaux, il n'y a pas de menu. J'ai fait pareil. Tout est écrit sur les paquets comme ça tu choisis l'ordre d'ouverture. J'espère avoir bien choisi et ne pas te décevoir. Je pense pas honnêtement. Hein. Enjoy et joyeux Noël, gros bisous. PS1, je suis nulle en emballage de cadeaux. Oh bah ça va hein. Mais on s'en fiche de l'extérieur, ce qui compte c'est l'intérieur. Hein. On est bien d'accord. PS2, j'ai explosé le budget, je pense que toi aussi, effectivement, mais ça, ça me faisait tellement plaisir de te gâter puis c'est difficile de choisir, <rire> on est d'accord et c'est trop mignon parce qu'elle a mis tout un tas de petits stickers, sereine des neiges, tout ça ah oui je tiens à vous préciser si vous détestez les vidéos, vous avez les youtubeuses qui s'extasient pour un tout et un rien je vous conseille de quitter la vidéo tout de suite hein, parce que très honnêtement je pense que je vais pousser des cris tout du long et, <rire> et voilà, je vais pas faire d'ordre particulier, je vais vraiment ouvrir euh... Ce qui me tombe sous la main et le premier c'est pas un cadeau pour moi, c'est un cadeau pour mon homme. Je pense que c'est à bouffer. <rire> Alors il faut savoir que mon chéri n'est pas extrêmement gourmand et que généralement c'est moi qui mange à la fin. Et il y a des petits flocons partout, c'est juste trop mignon. Ah j'avais raison. Celebrate two times, come on Celebration. Ce qui est bien avec les célébrations, c'est que vous avez vraiment tout ce que vous aimez dedans. C'est à dire, genre, euh, vous pouvez filer ceux que vous aimez à certains et ceux que vous aimez pas à d'autres. Je pense qu'il va beaucoup apprécier. Bah écoute, merci pour lui. Un autre, un autre pour Clochette. Bah décidément, euh, c'est pas pour moi. Hein. <rire> Heureusement que je sais que tout, la, tout le reste de la boîte est pour moi. Clochette, viens. Bah tiens, elle va pouvoir découvrir ça en live. C'est pour toi C'est pour toi, oui. On a pensé à toi. Ah bah dis donc. Ça regarde moi ça. T'es content T'es es content. Es content Au poulet en plus. Nounouche. <rire> elle, elle cherche s'il y en a d'autres. Eh oh me borde pas les doigts. Ah pour ceux qui me demandent comment va va bah ben Comme vous pouvez le constater elle va très bien. On ouvre la suite ensemble non non non mais cours pas après le paquet Le prochain c'est Il vient de ma collection car plus Trouvable Comme je sais qu'il te plaisait mais qu'est-ce que t'as été faire Non mais euh... <rire> Qu'est-ce que t'es parti m'acheter me... Enfin me donner plutôt Elle a une collection de malades mentales Oh non Oh non mais t'es une tarée oh, C'est le set de euh, D'un et max Oh Oh là là là là! Mais t'es une grande malade! Hein. <rire> oh là là! Alors il faut savoir que j'adore Dingo et Max, ça a marqué toute mon enfance, je connais mes chansons par cœur. Et je lui avais dit que j'étais un petit peu jalouse de son set, et, et tu m'as offert le tien. Bah écoute, je le garderai très précieusement, ça me, ça me rappelle des bons souvenirs, mais je suis trop contente, genre! Oh là là! Et puis le coffret est trop beau en plus! hein T'aimes bien? T'aimes bien toi aussi? Tu t'en fous! Elle est à la recherche des croquettes, elle! Hein? Ah oh, il est trop beau, merci oh, Dis-donc euh, si toute couverture c'est comme ça, je vais pas arrêter de crier, moi je vous le dis. Hein. Alors, pour tes beaux articles, pour mes beaux articles, pour mes beaux articles à ton avis c'est quoi Ah c'est un cadeau cool apparemment puisque tu lui fais des câlins. Même au toucher. Ah mes beaux articles c'est peut-être pour le blog, donc c'est peut-être un truc peu de papeterie. T'avais raison! Alors, alors il faut savoir qu'on s'est fait une wishlist sur Pinterest avec Marie-Coronne, histoire de cerner un peu nos goûts. Et la, la meuf m'a acheté littéralement le set de stickers que j'avais repéré et que je trouve trop joli. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Oh, ça va! Hein. Elle a trouvé les croquettes et quand j'ai décidé qu'elle n'allait pas les manger et eh bien elle s'est barrée donc comme je vous le disais il y a le set de stickers que j'avais repéré il est trop beau bon, trop trop joli ils ont vraiment des trucs magnifiques sur le disney store japonais il y a un stylo clochette et du scrapbooking alice mais ça je vous montrerai ça de plus près celui là il est énorme Deux pour le prix d'un parce que tu aimes cette fête ça un rapport avec ça c'est forcément un cadeau de noël puisqu'elle sait à quel point j'aime noël et en plus t'es pas doué pour les cadeaux mais c'est trop mignon ce que t'as fait honnêtement je me suis donné aussi cette année j'ai voulu faire un thème un peu Harry Potter mais vous verrez ça dans sa vidéo ouais. alors là comme ça ça ne donne pas d'indice hein. parce qu'il y a de la boîte mais elle est vide enfin elle est vide, non on voit rien carton, une pièce ça sent le produit de collection par contre ça j'ai oublié de prendre des ciseaux. ah c'est bien il s'ouvre tout seul je suis là. carrément dans du sirènes mais qu'est-ce que t'as été bâchée Oh des suspensions, oh j'adore ça, j'adore ça. Sachez-le. Alors celle-ci, elle était vendue en France aussi, mais t'es une grande malade parce que c'était à des prix euh, de fou. Alors oh, celle des Aristochas, mais quand je vous dis, je la veux depuis une éternité. Elle est trop belle. Oh là là, elle est magnifique. C'est quoi ce swap de malade mentale, genre Et et il en reste plein dans le carton hein. j'ai pas fini encore Je me demande laquelle ça peut être la deuxième, parce il y en a beaucoup qui me tapaient dans l'œil pour être honnête, j'adore les suspensions de Noël, c'est genre euh, toute ma vie. Surtout que moi j'ai du fil toute l'année, je les mets pas dans le sapin. Ah elle est sublime, elle est magnifique, je l'aime trop d'amour, elle est sublimissime. Bon, je continue. Oh, tu m'as mes fourmis gâté. Oh là là. Et toi qui avais peur genre que ça me plaise pas, mais t'es sérieuse. Jusqu'au bout des ongles. Ah, ça c'est des naila. C'est du nail patch, c'est sûr et certain. J'en ai pas vu en plus. Je sais pas où t'as été chercher ça. Attends. Ah, oh, ils sont trop beaux. Oh, c'est du Alice au pays des merveilles. Je vous mettrai des close-up hein, de toute façon, mais waouh genre des, euh, des, des faux de nez jolis et tout, euh, inspiration mais du vrai comme ça euh, Disney c'est juste sublime, trop beau, waouh, wow. il y en a plein de tout petits donc on va, on va utiliser les tout petits avant d'aller sur les gros, il paraît que tu aimes bien cet animal, ça sent le truc chat, c'est en relief, c'est un truc chat, après qu'est-ce que c'est, il paraît que tu aimes bien cet animal nouvelle passion commune en plus les pins mais waouh en plus il y a oliver j'adore oliver quoi j'en tremble je vous jure j'en tremble mais t'es une grande malade non mais le swap de fou t'as parfaitement cerné tous mes goûts c'est un truc de fou mais Marie mais mais t'es une folle waouh wow. j'ai même plus les mots merci quoi j'ose même plus continuer pour tenir compagnie à Bob et Sully. Donc Bob et Sully ça doit être les stickers que j'ai là-bas, à moins que tu me offert un autre cadeau monstre et compagnie. Et là c'est tout mou. Ça sent le porte-clés peluche, je pense. Non je sais. Non je sais, t'as pas fait ça. Tu m'as pas offert boue en tsum tsum. Il faut savoir que Bob et Sully, euh, je les ai dans ma collection Tsum mais j'ai toujours cherché Boo. Alors Bob et Sully sont des faux en plus que j'ai acheté sur AliExpress. Et je sais que Boo est sur le Disney Store japonais et je la cherche depuis une éternité. Ah bah si c'est ça Oh Elle est trop belle Oh Elle est trop chou alors je sais, je déteste les swaps comme ça où les youtubeuses s'extasient mais c'est pas possible, c'est trop beau. Enfin, c'est genre un swap de malade. Vous me direz dans les commentaires si vous auriez eu la même réaction que moi, mais franchement, je peux pas rester impassible face à tout ça. Même clochette réagit. Il n'y a pas de nœud. C'est un bijou Mickey, il n'y a pas le nœud pour Minnie. Parce que bah tout le monde sait. Enfin, euh, si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'aime pas Minnie, quoi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les derniers du carton et je vais virer le carton avec tous les emballages parce qu'il commence à y en avoir beaucoup avec tous les clocons. je pense savoir ce que c'est celui-là mais je vais terminer par celui-ci il en reste donc 4 à ouvrir et j'étais sûre il n'y a pas de nœud. mais je vous dis ça sent le bijou et je pense que c'est un bijou Mickey sans référence à lui on va voir si j'ai raison oh il est rigolo ah j'aime bien il est sympa J'aime bien, il est en relief et tout, en plus on se voit à travers, Bouh coucou voit. <rire> Ça détend Serait-ce une boule anti-stress En tout cas, c'est tout mou touché, heureusement parce que sinon j'aurais déjà détruit le truc. Ah Moshi Moshi, mochi, mochi. J'aime tellement mochi. c'est genre un de mes chats préférés Disney. Il est trop beau! Oh là là! Bon, déjà, j'aime trop sa matière et en plus de ça, il s'attache. Il est trop chou! À glisser dans le sac! Qu'est-ce que ça peut être? Alors, ça peut être une pochette, ça peut être un porte-monnaie. Je parierais plus sur le porte-monnaie. Mais genre, c'est une grande malade cette fille. Hein. Qu'est-ce que c'est que tous ces cadeaux? T'es folle! Tu sais. Oh il est trop beau mon Day to Friday j'adore les nouveaux héros en plus il est trop beau trop original enfin c'est vraiment le genre d'item que tu trouves pas en France quoi trop joli je mets au défi ta, dé... ta créativité PS la boîte a pris cher lors du premier envoi je mets au défi ta créativité est-ce que c'est un truc est-ce que, est que tu m'as acheté la boîte là-haut sur laquelle j'ai flashé pendant ton, pendant ton ouverture sur ta chaîne C'est bien possible. Je pense que c'est ça. Et j'avais prévu de me le prendre d'ailleurs suite à ta vidéo. Est-ce que c'est ça Non, c'est pas ça. Alors, je sais pas ce que c'est là comme ça. Mais... Oh Un produit coco. Mais je l'avais jamais vu celui-là. C'est pour faire en aller -pigret. Oh j'adore Alors, si vous avez pas vu Coco, et franchement c'est un crime d'être sur cette vidéo et de me regarder moi et de ne pas avoir été voir ce film, en fait Dante c'est l'un des personnages principaux du film et il y a un moment où il est tout coloré. Et en fait là vous avez les stylos pour le mettre à votre image. C'est une trop bonne idée, j'aime trop. Et ça par contre c'est pas vendu en France, hein, ça je suis sûre. Ou si c'est pas vendu en France, en tout cas c'est pas vendu sur le Disney Store et à Disneyland Paris. Génial il est génial, j'ai pas d'autres mots, j'aime trop. Et il reste le dernier, et le dernier je sais ce que c'est. Dans ma wishlist, j'avais mis un sac à dos que j'avais repéré et sur lequel j'ai complètement flashé du Disney, du Disney japonais. Alors j'en ai pas mis qu'un, <rire> j'ai dû le mettre en 5 coloris le truc. Donc du coup ça fait un petit suspense, mais vu la forme, je pense que c'est ça. Et il y a marqué comment ne pas craquer pour cette collection. Donc oui je pense que c'est ça. Même au toucher, je pense que c'est ça. Et c'est le dernier cadeau du soir. Oh, oh là là, incroyablement beau. Oh, wow. Et comme vous pouvez le voir, c'est incrusté ici, la belle et la bête. Et la qualité, elle est ouf. Et j'aime bien parce que c'est hyper discret, mais en même temps, c'est du Disney. Et j'ai pas de grand sac à dos comme ça. Il a une armature et tout et même à l'intérieur c'est la belle et la bête enfin je vous montrerai ça en close-up mais c'est un truc de fou et je pense que vous pouvez vraiment mettre pas mal dedans et waouh, il est sublimissime quoi, non, vraiment une beauté, j'ai trop hâte de pouvoir l'utiliser sur les parcs Disney et tout ça va être juste trop génial quoi waouh, bah écoute Marie tu m'as juste pourri gâté un énorme merci à toi enfin waouh wow. tous, tous ces items, tous ces objets ça me va juste droit au cœur. On, on sent que bah, tu me connais bien et puis bah j'espère vraiment que tes cadeaux te plairont, moi aussi j'ai vraiment craqué mon slip. Voilà ma Pixie Army, bah, sur ce euh, je vous laisse, n'oubliez pas d'aller participer au concours si ça vous tente. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce swap. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous bisous bisous et encore un immense merci Marie.